Salut, aujourd'hui je vous montre comment faire des bougies dans un verre. C'est une idée vraiment vraiment sympa et pourquoi pas, on a déco pour les tables de mariage. On a besoin, en un verre, une tige en bois avec son pied, des fleurs sèches, dans ces cas-là des roses, quelques fonds de bougies ou du colorant rouge. Et naturellement, les gel transparent pour bougies. Je coupe ma tige en bois en deux parties, comme ça, j'en ai une bien fine. Avec marie je vais faire fondre mes restes des bougies. Comme ça, je fais de la récup aussi. Vous pouvez utiliser aussi de la cire blanche avec du colorant. C'est très facile à faire les bougies, mais il faut quand même respecter quelques petites règles. Et tout de suite, faire encore du rouge, mais un petit peu plus clair. Étape, on va commencer à mettre du gel transparent avec un petit peu de cire colorée. On aura un effet translucide. je commence à poser mes roses plus grosses Si vous tachez le verre de cire comme je viens de faire maintenant, vous attendez qu'il sèche un petit peu. Ce sera plus facile à les lever. Si vous voulez enlever des boules d'air trop grosses, vous pouvez utiliser les sèches-cheveux. régalé, relaxé, ma bougie elle est finie, on attendra demain pour bien nettoyer les verres et couper la mèche, il faut garder qu'un centimètre à peu près, au dehors naturellement de la cire. J'espère que c'est tout, ça vous a plu et surtout à bientôt avec arobi Bye bye C'est trop beau mon dégradé hein? Ah ouais Trop beau Cool